Le pardon. Par définition, le pardon, c'est l'action de pardonner à un offenseur, à quelqu'un qui nous a fait du tort. Le pardon va de pair avec la confession. Tu ne peux demander pardon sans avoir confessé. De même, tu ne peux confesser sans avoir demandé pardon. N'est-ce pas que ça serait bizarre de se présenter devant une personne et de dire à cette personne toutes les choses horribles qu'on lui a faites avec un air triste, et par la suite repartir comme si de rien n'était, sans pour autant demander pardon. pas que ça serait bizarre. Avant de continuer, on va lire dans les livres de Matthieu, Matthieu 6, verset 15, la Bible nous dit, si « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le Bible nous dit que si on ne pardonne pas aux hommes, alors dans ce cas-là, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. C'est tout simplement parce que le Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu juste. Tu ne peux pas vouloir que le Seigneur puisse faire quelque chose pour toi sans pour autant que toi, tu sois capable de le faire à quelqu'un d'autre. C'est un Dieu juste. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Lorsque tu pardonnes à quelqu'un, non seulement tu libères cette personne, mais tu te libères toi-même. Parce que lorsque tu pardonnes une personne, ton cœur n'est plus tourmenté, tu es apaisé, tu es calme. Et ainsi tu es disponible, ton cœur est plus disposé à parler à Dieu. Le pardon est très important. Vous verrez dans la Bible, dans le livre de Matthieu 18, lorsque l'apôtre Pierre vient demander à Dieu, il lui dit, « Seigneur, combien de fois doit-on pardonner à notre prochain ?» Et vous verrez que Jésus Jésus répondra à Pierre Tu dois pardonner non sept fois, mais 77 fois, fois 7. Si vous multipliez, vous verrez le nombre. Vous voyez Le Seigneur dit cela de nous, nous les hommes, nous des pécheurs, nous, nous des hommes et à des failles. Le Seigneur nous demande de pardonner autant. À combien plus forte raison, lui qui est Dieu lui qui détient le pardon, lui qui, quand il pardonne, il oublie. À combien plus forte raison, il ne pourrait te pardonner toi. À combien plus forte raison, il serait incapable de te pardonner ce péché-là qui te tourmente. Et toi, à qui, toi qui avais demandé pardon à Dieu pour un péché, et ce péché-là fait partie du passé, pourquoi tu es encore tourmenté Pourquoi tu culpabilises encore je viens te dire que la culpabilité n'est pas des dieux. La culpabilité ne vient pas à des dieux. C'est le diable. Je viens te fortifier. Prends courage. Reprends ta relation avec le Seigneur. Là où tu t'es arrêté. Que ce péché-là, qui fait partie du passé, de ton passé, ne t'empêche pas d'avoir une relation solide avec le Seigneur. Je voudrais aussi fortifier une personne. Tu te retrouves dans une situation assez compliquée. Tu as péché, certes. Tu as demandé pardon, tu as confessé. Le Seigneur t'a pardonné. Mais il y a une chose. Le péché pour lequel tu as demandé pardon a une conséquence. Et ce conséquence est physique. Je ne sais pas, c'est peut-être la maladie. Tu es pardonné, mais la maladie demeure en toi. Tu sais c'est quoi la différence entre toi qui as cette maladie et que tu as Christ et une personne qui a cette maladie sans Christ. Ce que toi le Seigneur renouvelle ta force. Le Seigneur te donne la force. Le Seigneur sera là à te donner les codes, le secret, les stratégies, la force, l'énergie nécessaire pour que tu puisses surmonter ce problème tous les jours qu'il fait. Il fera cela afin que tu sois heureux, afin que tu sois joyeux. Pardonnez, pardonnons à nos, à nos prochains. C'est peut-être compliqué par moments, mais faisons comme Christ. Soyons des bons imitateurs. Le Christ pardonné, alors pardonnons. Parce que le Seigneur pardonne, il oublie, alors oublions. Que le Seigneur vous bénisse.